Salut tout le monde, c'est Willman, content avec vous. Grosse vidéo aujourd'hui. On regarde l'évolution de la Grow avec la Vipar Spectra. Le modèle XS2000 Lumière LED. 240 watts de puissance. Présentement, on est en croissance avec la Vipar Spectra. On a 7 plantes en croissance. 2 triple Burger de Skunk House génétique. On a un gelato cake de Elevate Seed. Deux Mendocino Animal Cookies. Et deux GMO Animal Cookies. Ces quatre plantes-là de Ripper Seed. Ripper Seed. On va se dépêcher dans cette vidéo-là. J'ai enlevé le dôme de sur mes boutures. On a déjà des clones ici, mais... On n'a pas encore de clone du Mendochino Animal Cookie. Donc euh, j'espère que les Mendochino Animal Cookie vont avoir euh, des racines. Euh, écoutez, j'ai pas de, de Mendochino animal cookie, mais j'ai déjà 5 triple burgers. Donc les racines là, commencent à pousser euh, de mes boutures. Donc ça va très bien. Je vais mettre ça de côté, celui-là, pour ne pas me tromper. Et puis, j'en ai un autre ici, là, qui commence à pousser. Alright, donc, euh, je ne peux pas arrêter mes boutures. Je, vais, euh, je les laisse toutes là, même si je n'ai plus besoin de triple burger. Euh, ça l'aide pour l'humidité. Donc, euh, je vais remettre mon dôme euh, par-dessus ces boutures-là. Jusqu'à temps qu'on ait le fameux Mendo Chinois Animal Cookie. Donc après ça, là, je vais avoir toutes, toutes, toutes des clones de ces plantes-là. Et quand je vais tourner ça en floraison, quand que je vais tourner ça en fleurs, j'ai hâte de pouvoir fumer, sentir ces cocottes-là. Et s'il y a des cocottes que j'aime pas du tout, du tout, du tout, on va tuer les clones. Et le but de ces clones-là, c'est quoi c'est de tomber en amour avec une de ces sept plantes-là. Ou si on peut en trouver deux, ce serait formidable. Donc, si on trouve deux plantes sur sept qu'on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup, bien, on va pouvoir les reproduire euh, indéfiniment et se débarrasser des autres plants. Euh, parce que c'est pas la quantité qu'on veut, là, mais c'est vraiment la qualité, le goût, l'arôme. Je pense qu'on commence à le savoir. Donc, euh, je vais tout de suite euh, empoter les deux cyclones qui ont déjà des petites racines. Euh, J'utilise toujours là, les solocopes. Et je remplis ça de terre. Je mets mon, mon petit truc comme ça en plein milieu du solocope. Je remplis ça de terre. Et puis, je donne euh, beaucoup d'eau. Deux shots de 60 ml d'eau. 60 millilitres euh, la moitié, 60 millilitres l'autre moitié, ils sont vraiment engorgés, vraiment, là, il y a beaucoup d'eau, c'est très lourd, mais ça fait le travail, ça fait le travail, euh, mes boutures qui deviennent des clones euh, survivent et euh, donnent de très très très bons résultats. Toutes ces boutures-là, comme je vous ai dit, viennent de ces plantes-là. Donc, c'est pour ça que ces plantes-là sont pas mal maganées. Donnez beaucoup de coups de, de ciseaux euh, dans ces plantes-là pour être vraiment sûr d'avoir des clones. Alright, ça fait le tour de la vidéo. Je vous adore un pouce, un commentaire. Et vous, est-ce que vous faites pousser des photos périodes et vous euh, coupez des boutures pour avoir des clones? Ou vous faites euh, tout simplement des autoflower ou peut-être même des photopériodes comme Winman mais que vous ne prenez pas de bouture car ça ne vous dérange pas d'avoir de nouvelles variétés, de nouveaux phénotypes euh, différents euh, après chaque culture, chaque grow un petit commentaire les boys là, pour savoir si vous faites des clones alright on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo, toujours avec Vipar Spectra et le modèle XS 2000. Ciao, ciao!